Salut les lierriers, Bienvenue sur Fitness Fusion. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On sait pas de quoi on va parler. Oh non, il m'a rien non, non, dit. Non, non, on sait même pas. C'est la vérité. Ils vont se dire sur FF, on n'est pas organisé, c'est pas du travail sérieux. Ça pas des fois. Non, mais moi j'en ai marre des commentaires travail d'arabe, arabe retourne dans ton pays. Euh, tu vas toujours <rire> me prendre comme ça. <rire> on va ouvrir des chambres à gaz. Les... Ouais, c'était un fou mais furieux, mais toi. Je, <rire> je reçois des menaces comme ça. Donc les gars, on fait comme on peut, d'accord On va encore parler des problèmes de go-muscule. Ça a commencé fort déjà, dès le début de la vidéo. Donc en lien avec euh, la dernière vidéo Fort où on parlait des, des maladies des gomisstues la dysphomorphophobie uh, voilà. Voilà. Vous avez essayé de le dire chez vous. On quoi, est immigré, on a le Donc, droit. Si vous ne l'avez pas vu les gars, n'hésitez pas. On voulait vous remercier de l'engagement parce qu'elle a fait pas mal de vues. Ça fait plaisir. Parce qu'en ce moment on publie en balle les gars. Et nos vues elles sont baissées. Je ne comprends pas. Après c'est période hivernale, c'est normal aussi je pense. Après c'est notre stratégie là, on vit sur la quantité, mais c'est quand même de, de faire un peu de qualité. Et à partir de janvier, on passera une vidéo par semaine et on fera vraiment de la qualité. Donc une autre maladie, vu que ça leur plaît tout ce qui est maladie, euh, de la musculation, tu mousse, comment ça s'appelle Qu'est-ce qu'on va parler De quoi on va t'en parler par De ce qu'on avait prévu là C'est bon Ouais, je finis on va parler, de parler des TCA. Je voulais t'emmerder un peu, mais c'est bon. Et de la prendre un peu plus vague parce que les TCA, il y en a beaucoup qui en ont parlé récemment. Ouais, parce qu'on voulait faire cette vidéo il y a longtemps, mais on a vu que la même raison, il y a sorti cette vidéo. Ouais. On, on va pas refaire le même sujet. Mais ça fait ça deux semaines que j'ai envoyé en le message avant que la vidéo elle sort Mais bah après c'est quand même. Mais on a pris le temps et c'est tout. Mais c'est quand même intéressant que eux ont notre, notre ressenti à voilà. nous Même comme ça, ils se disent euh, ouais putain ils sont déjà trois quatre à le dire en fait ouais c'est que c'est tout ouais, le monde tu vois. Ouais, c'est réel les. gars C'est pas une réel. seule personne tu vois. Et ça ça touche tout le monde ça peut vous toucher donc on va en parler. Déjà ça veut dire quoi TCA. Trouble du comportement alimentaire. Ah ouais Ouais. J'ai regardé une vidéo d'un il il disait c'était trop du cul anal. Eh va te faire enculer. Mais je te promis, j'ai regardé. Il dit, va va te faire enculer. Il m'a dit TCA, trop du cul anal. Va te faire dit. enculer. Et en bon gros, c'est en fait, à force de faire la mutilation, t'es attiré par les hommes. Tu non, non, non, tous. Et à un moment donné, bah, t'es trop du, du cul anal. Bah, Mais bah, c'est les TCA, ça, c'est ça. Il me croit pas. J'ai fait YouTube, ça fait 15 ans que je fais du YouTube. <rire> J'arrête les gars, on a fait il casse la troisième vidéo de la journée. Mais un TCA. Je sens que son cerveau, il est parti, ah ouais. il est fatigué. Ah mais si... ah, faisons le clutch, vas-y. Oh putain de Vas-y, le rentre moi. C'est bizarre. Sérieux? Suivi de ce que tu as dit ouais, c'est ouais, très, très bizarre, mais vas-y, il a pas de problème. Trouble du comportement alimentaire. Donc, c'est quand tu vas faire des choses que tu pas censé faire d'une personne qui se nourrit sainement, en fait. Genre, euh, si tu t'envoies 1 kg de bonbons en une fois, c'est un trouble du comportement alimentaire parce que personne ne fait ça, tu vois. Ouais, en fait, tu as une mauvaise relation avec la nourriture. C'est Tu pas une relation saine comme euh, les gens lambda qui font pas de musculation Eux, ils vont manger ben, pour euh, se substanter, ouais, pour euh, se nourrir. Nous, on va manger pour se faire du mal. On en parle depuis longtemps, euh, Pimous et moi. Quand on fait un cheat meal, la sensation qu'on aime dans ce cheat meal c'est d'avoir mal au ventre ouais. après avoir mangé et c'est pas normal c'est vraiment ça c'est vraiment se faire du mal si j'ai pas mal c'est qu'il y a de la place et tant qu'il y a de la place faut que ça soit rempli faut pas déconner et ça c'est dû au fait que toute la semaine on se prive on mange des aliments sains et tout après on se fait plaisir hein, nous on kiffe notre jet et tout mais comme on sait qu'on a le droit hein, un jour où on se fait plaisir je sais que demain j'aurai plus le droit donc c'est maintenant que jamais faut que tout qui rentre sur du Court terme normalement ça marche ce genre de stratégie tu vois. Sur deux, trois mois tu prépares, tu sais que tu as un cheat mille semaines, un, tous les deux semaines tu peux tenir sur le court terme, mais sur le long terme c'est impossible de tenir comme ça. C'est impossible parce que tu t'accumules la frustration. Et au bout d'un moment, tu peux plus, tu pètes un boulon. N'hésitez pas à avoir des petits aliments plaisir ouais. dans votre semaine pour justement pas développer ces TCA. Après, il faut être capable de ne pas abuser. Moi, je sais que ça m'arrive, je vais taper 3-4 tronfles avant d'aller m'entraîner, tu vois, un bonbon. Et du coup, le week-end, quand ça arrive, le sucre ne me donne pas très envie alors que d'habitude, j'ai très envie. tu vois. C'est propre à notre sport. Le fait qu'on calcule tout, qu'on est vraiment obsédé par la nourriture, ouais. même si on se met des petits plaisirs et tout, à un moment donné, notre cerveau est vri, on pète un câble. Pour moi, tous ceux qui font de la musculation, euh, passer un certain temps, au bout vous de 5 TCA. ans de muscu, vous aurez des TCA. Donc faut juste en être conscient et de limiter ça ça m'arrive surtout quand bah, je prépare quelque chose là on a eu les photos quand vraiment on veut préparer notre physique pour un événement c'est là où c'est le pire c'est le, le après où on fait ah, n'importe quoi mais j'en suis conscient mon but c'est surtout que ça dure pas trop longtemps ouais. donc là on a préparé les photos est-ce que tu as eu des troubles du comportement alimentaire pendant comme j'avais l'objectif en tête j'avais une date ça allait j'arrivais à rester focus pour moi c'est une fois c'est passé, il n'y a plus d'objectif, c'est nique voilà. sa mère. Et le plus dur, c'est de dire stop en fait. Il a pas de, stop, là, y a on a, pas de là, on a eu les photos, on a fait les photos, plus de nouvelles. Au euh, pendant ah ouais, une non. semaine après, Genre, on a pris des petites vacances, <rire> on s'est revus. Et on avait compris que chacun un un à un à on avait fait de la merde oh, oh ouais. ça se voyait. Et quand on s'est parlé, on a compris. <rire> il, il est parti au fast food, tu es parti au fast food, mais c'était pas un fast food, c'était tous les jours. Ah ouais, tous les jours. Et le plus dur en fait, c'est de s'arrêter parce que comme on mangeait euh, des aliments pas sucrés, pas gras, ouais. et que du jour en lendemain bah, on mange du McDo, du quick, ton corps il stocke. Ouais, déjà ton, ton corps il stocke parce que tu en déficit calorique juste avant, donc hop, tu, tu, ton physique il change très vite, mais surtout tu t'habitues à ce goût et c'est dur derrière de remanger bon, ça Bah ouais, c est, c est, ça oh. fait ça en fait du bien. Ah, t'es pas du riz sans goût, sa mère, un hein, BK, Oh là, là Donc, le plus dur, c'est de dire stop, en fait. Parce que t'as mangé mal d'eau, t'as pas envie de, le lendemain de remanger du riz euh, blanc. Ah toi. non. Ah non. C'est ça le problème aussi de, de ça, c'est qu'une fois que t'as plus d'objectif et que t'as commencé à fauter, tu te dis, maintenant que j'ai commencé à faire de la merde, ben, on verra plus tard. le lendemain, tu refais de la merde. Après, tu te dis, bah, même aujourd'hui, j'ai fait de la merde. Ah, nique sa mère, vas-y. Et demain, tu refais de non, la merde. Ça. Et après, on, on se sent aussi perdu. Vu que notre objectif, il a atteint, il est, il est fini. Ouais. Ben, on se dit, ben, bah, j'ai plus rien à faire en fait, j'ai plus d'objectifs. Le tout c'est de savoir ce qui va se passer. Nous on a l'habitude maintenant, on sait que pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, ça dépend quand vous vous arrêtez, euh, bah, ça va être des TCA. Et euh, le but bah, c'est de vite arrêter. Une fois que vous êtes assez reposé, que vous avez délaissé un peu plus la diète et tout, que vous êtes un peu plus libre dans votre tête, vous refitiez deux objectifs. D'accord. Nous là on a la chance c'est de voir body time fin décembre ouais. Donc ça termine un objectif Mais une fois que ça c'est passé ça va ah partir ouais, en couille Je, hein. sais, je ah, sais ça pas, va partir mais en mais couille du coup on est prévenu on sait que ça va arriver Et on fera le nécessaire pour pas que ça dure trop longtemps Je pense 3-4 jours je vais partir en couille Comme j'ai fait là après les photos je suis parti en couille 3-4 jours Et je me suis repris tu vois Mais pendant 3-4 jours je me suis pas entraîné Je suis pas sorti de chez moi hein J'ai mangé de la merde Pas sur un repas hein. ouais, toi, Du matin vrai. au soir Pimous, il fait moins longtemps. Moi, moi ça a durer dix jours, mais je le fais une fois dans la journée. Mais ah je, moi, je le pète le bide. Et lui, c'est sur quatre jours, mais toute la journée. Je ça va être du matin, matin au soir. soir. Voilà. Je me le matin, des biscuits, du Nutella, des céréales. À midi, des pizzas. Au soir, un kebab. Il nique sa mère. Hein. Ah moi, non, le truc, en fait, ça me saoule de tout le temps manger en muscu. Donc, dès que j'ai plus d'objectif, dès que j'ai atteint mon, mon objectif. Je ne vais plus manger, lui. Ben, je vais pas manger genre jusqu'à 14h. Je vais manger un petit truc à 14h parce que je sais qu'au soir, je vais faire une, une dinguerie. C'est fou. Et je, je vous le montre à l'écran les, les gars, ça c'est toutes mes commandes Uber Eats euh, d'après les photos. Ça c'est des troubles du comportement alimentaire, c'est hein, ah dingue Et euh, vu que ben, je mange seulement un fast-food dans la journée, je me pète le bide et vous voyez c'est des grosses commandes les gars. Ah le je, problème c'est que... J'ai battu un record là, après euh, les photos euh, de... Tu me l'as dit au hein, quick. Au quick. J'ai pris un menu donc avec un burger plus 4 burgers simples. Ma copine avait fini de manger, j'avais fini de manger J'avais encore faim, j'ai repris un menu C'est pas normal hein. Le gars, c'est. Une... Moi je trouve que c'est pas normal ah ouais, non, c est c est Même pas moi je suis un gros mangeur, en salé tu me choques Je te jure tu me non, choques sais, Mais après moi je suis pas du tout sucré, c'est à dire je vais pas prendre de glace quoi. Mais le salé, les 10 000 calories ça fait des années Je veux qu'on en fasse ça parce que je sais qu'en salé c'est incroyable vrai. En fait vous voyez les gens qui disent ouais, Si tu fais du homad, sur un repas tu peux pas Manger trop, tu seras pas en surplus calorique Lui la vie de ma mère il est capable Pour moi c'est pas optimal Toi tu non, peux manger 5000 calories sur un repas J'ai quelques astuces. Que moi j'ai mis en place, c'est euh, déjà après ton shooting, après ton objectif, si tu sais que tu n'as plus rien, tu peux te permettre pendant 2-3 jours de te faire ouais, kiffer. Ça. Déjà, en il fait, faut lâcher la pression un Le but, c'est d'être conscient de ce qui va voilà. se passer en fait. Et il ne faut pas s'en vouloir parce que sinon, non seulement tu t'en veux donc tu kiffes pas, et en plus tu niques ton physique, ça veut dire qu'il n'y a aucun truc à en tirer, tu vois. Alors que si tu es conscient, tu te dis c'est pas grave, tu vas kiffer pendant 3 jours. Alors, moi, moi je savais déjà afficher un, un top physique là, bah, deux jours après, il n'y avait plus rien. Ah, même moi. Hein. Et. Euh... <rire> Bah J'ai mis 10 jours pour niquer mon physique carrément. Là, dans deux semaines, j'aurai retrouvé mon bon physique, je pense. tu vois. Mais, mais... tu n'auras jamais la forme que tu avais le jour J. Tu vois. Et là... tu peux t'en rapprocher. Mais maintenant, j'ai 6 semaines devant moi pour faire mieux que ce que j'ai montré encore. Ça va être dur. Ouais, mais Parce je vais... que tu vraiment ouais, bien. je sais. Mais je vais essayer <rire> au moins d'être à ce niveau-là quand même. J'assure, attends, ça allait. Ça fait 3 ouais, ans qu'on l'attend. Euh, voilà, moi, je dirais... Euh... Lâchez-vous pendant 2-3 jours, hein. c'est ce que font les compétiteurs, c'est pas pour rien. Et ensuite, ne repartez pas sur une diète en mode pendant 3 jours j'ai fait de la merde, là je repars sur euh, ma diète de, de sèche à 1800 calories et tout. Tu calcules ton maintien. Si euh, tu fais tel pour machin, ton maintien il y a 2400. Tu mets tes 2400 de maintien et t'incorpore un ou deux aliments plaisir le temps que ça aille mieux. Dans ta diète, tu vas ça. mettre un bonbon par-ci, un bout de chocolat. Tant que tu es dans tes calories, c'est pas grave et tu seras pas frustré. Là en ce moment, pour faire la transition, j'ai du beurre de cacahuète, tu vois. Alors tu es censé sécher. Parce qu'il me reste 5 semaines pour préparer mon physique de body time. Donc là, j'ai le beurre de cacahuète. Mais d'ici 2 semaines, l'objectif, c'est de l'enlever et de remplacer ça par un shaker QNT moins 20% avec le cas de fitness. Aussi. Moi, c'est du chocolat au lait. je Tu euh, as vu, ça fait ouais, trois, alors, ça ouais. fait 4 carrés. Je les tape, tu vois, ça fait quoi, 150 calories de vrai, chocolat Là, je sais que dans 2 semaines ou 3, je passe au chocolat noir. Voilà. Mais pour la transition, c'est bon, tu vois. C'est ça. Je vais progresser. En fait, faut pas passer du blanc au noir, du jaune au lendemain. allez doucement. Nous, c'est juste là qu'on est un peu bloqué, puisqu'on est entre deux chaises. là On a fini les photos pour nos programmes PDF. Mais 8 euh, semaines on après, time. on savait qu'on voyait body Time. Donc vous, normalement, vous ne faites pas de vidéo, vous ne faites peut-être pas de compétition. Donc normalement, ça devrait pas arriver ce truc-là. Vous devez deviez pas pousser vos sèches aussi loin que les youtubeurs, que les athlètes. Mais si jamais, plus, jamais ça vrai. arrive, parce que bah, vous ne faites pas de compétition, mais vous avez cette lubie de pousser votre corps au maximum, on peut comprendre. Toi, tu le faisais. Hein. Voilà, faites-le, mais soyez conscient que derrière, ça peut créer des, des, des problèmes. problèmes de santé, clairement. Voilà. En sèche, Tarzan, il avait déjà essayé, il était en sèche, il a pété un plomb à manger une Benigiri, il est parti essayer de se faire vomir, tu vois. C'est ah, chaud. Ça, ça, Là, c'est que tu arrives à un point, c'est chaud, tu vois. Mais c'est des, des trucs qui lui arrivent à plein de le monde les gars, et euh, même au delà de, bah, de se faire vomir tout ça je pense que ça peut même créer ouais, du diabète, Tu ouais. vois, d'envoyer autant de sucre comme ça, ça peut aussi euh, niquer votre, euh, vos récepteurs de leptine, c'est ce qui fait dire à votre corps j'ai plus faim ouais. Si tu t'envoies 6000 calories sur un repas, le lendemain tu vas lui envoyer 2000, bah, il, va, il va se dire j'ai encore faim Alors ça. que normalement non, tu vois, t'habitues ton corps à... Tu trop de trucs, voilà. même ta résistance à l'insuline, ton corps il comprend plus rien gros, tu repars sur les trucs euh, plus classiques et... T as développé une résistance à la suite, t'es fini, t'es foutu, t'es terminé. Et de toute façon, même gros, être au-dessus de 12% de matière grâce à avoir un petit peu de bas du ventre, c'est pas une fatalité. Il y a des gens, ils ont votre âge, ils ont 25 ans, ils ont du bas du ventre et en plus, ils sont pas musclés. Toi, t'es musclé, mais t'as un peu de bas du ventre, t'en pas des voilà. couilles. Euh, les réseaux sociaux, c'est pas la vie réelle. C'est pas la vraie vie. Euh, Faites pas un bordel quand même, hein. c'est pas une raison pour euh, abuser pendant un mois là, les fêtes de moi, est Noël. C'est pas ce qu'on qu a dit. Hein. Pas ce qu a dit. Ouais, ouais, mais mais ouais, justement, là, il y a Noël qui Abusez arrive. Abusez pas, les frères. Il va avoir un repas, c'est un repas Noël. c'est pas 10 moi, jours. Le jour tu de Noël, très... je nique toute la ouais, journée. Mais tu sais comment ça se passe Je me souviens les on s'était Le lendemain, reste. les restes. Hein. Voilà. Donc, je nique tout le lendemain Alors, aussi. On avait dit, bon, on fait que Noël. Ah, non, non, le lendemain, non. on l'a tapé et ça a duré une petite semaine. Ah, moi, je tape tous les restes. Sinon, on n'est pas médecin, les gars. Si vous avez des trous du cul anal, n'hésitez pas à aller. Des insultes. Des troubles du comportement alimentaire, n'hésitez pas à consulter un médecin, ça peut vous aider si vraiment ça devient grave pour vous. On est là aussi sur Discord si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre. C'était Fitness Fusion Force. N'oubliez pas de soutenir moins 20% de votre Fitness Fusion. Bah, iphone hein, du coup.